Les diarrhées néonatales sont une des causes principales de mortalité des veaux en élevage à l'étang. Elles génèrent des pertes économiques, liées au décès, au coût des traitements, mais aussi en temps passé en soins et au retard potentiel de croissance des veaux diarrhéiques. Des selles liquides ou sanguinolentes, un appétit difficile, un relevé compliqué ou bien encore l'œil creux et un pli de peau persistant sont des signes de diarrhée du veau qui doivent alerter l'éleveur. La perte du réflexe de succion est un signe d'urgence. Des diarrhées peuvent survenir Lorsque le veau tête trop vite ou en trop grande quantité, lorsque le bu est trop froid ou trop riche en matières grasses, ces diarrhées dites alimentaires affaiblissent le veau et créent un terrain propice aux diarrhées infectieuses. Les agents responsables des diarrhées infectieuses chez le veau sont multiples et pas toujours simples à identifier. On peut citer une origine bactérienne avec en premier lieu Echerichia coli salmonella. Des parasites peuvent également être incriminés comme Cryptosporidie, Giardia et Strongyloides, mais également des virus comme le virus de la BVD, les coronavirus et rotavirus. Les diarrhées du veau peuvent être contagieuses. Il faut donc isoler les veaux malades avec leur mère dans une case séparée pendant quelques jours. En plus du traitement causal, un traitement symptomatique et une correction de la déshydratation et de l'acidose seront envisagés. Je conseille à mes éleveurs de donner aux veaux diarrhéiques un aliment complémentaire par voie orale, Calflight Plus. Il offre une formulation complète qui corrige la déshydratation par l'apport d'eau, d'électrolytes et de minéraux. Simple à préparer et très appétant pour les veaux, il se présente en sachets et en seaux de 2,7 kg. La lactoférine et la lactoperoxydase sont des composants naturels du colostrum et du lait, dotés d'une action antibactérienne et antivirale non spécifique et naturelle. Dans un contexte d'utilisation raisonnée des antibiotiques, la présence dans CalFlight Plus de lactoférine lui confère, en plus de ses caractéristiques réhydratantes, des caractéristiques qui lui permettent de contribuer à la correction des troubles de la flore digestive. Afin de prévenir les diarrhées chez le veau, il est recommandé de contrôler l'apport en oligo-éléments et vitamines de la vache dans la dernière phase de sa gestation, de surveiller la qualité du colostrum et sa bonne prise par les veaux dans les 12 heures suivant leur naissance, de laisser aux veaux un accès à une eau propre et de veiller aux mesures d'hygiène dans les bâtiments de vélage et d'élevage en nettoyant et désinfectant régulièrement le matériel.